Donc, les gars, nouvelle vidéo. On va réagir aux anciennes vidéos de Michou. Tiens, juste à voir ça, Michou. Non, mais regardez Michou, franchement, quand il était là. Et regardez là. Oula, il me voit une grosse différence. Mais moi, je suis Vas-y, on va ces vidéos. Let's go. Avant, n'oubliez pas petit pouce bleu, likez, commenter, partage. Donc, c'est parti quoi. Et bien, c'est Bon, je sais, je vais faire la vidéo jour au snap. Je suis désolée, je n'ai pas pu la faire, mais je vous le promets, ça sera la prochaine vidéo. Bye. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler de l'école. Quand tu es à l'école. Bon, déjà... C'est pas mal, c'est bien fait. Hein. Surtout, je me demande de quel âge. genre Bref, bref. On voit quand même une différence de maturité, de poids. Ouais, on va pas se le cacher, de poids, de poids, de poids, de poids. Bref, oubliez tout ça. Donc je disais, bon, rien, voilà, j'ai rien dit. On poursuit. À l'école, un truc qui m'arrive souvent, c'est d'aller en retard. Quand t'es en retard, bon ben quand t'es en retard, c'est ça. En général, t'as as une excuse bidon, ça passe tout seul. Bonjour, euh, excusez-moi pour le retard, mais en fait, euh, ce matin en levant, il y avait un éléphant rose qui euh, jonglait avec des licornes. Et puis moi, ouais, bah, du coup, j'ai trébuché sur un zizi sauvage. Euh, je pars Oui. Michou, je me demande, t'avais quel âge, voilà, t'avais quelle pensée Ah, merci. Ben... Quand tu dis une connerie, bon après, quand tu dis une connerie, euh, là ton réflexe c'est toujours d'accuser ton pote. Oh, Jacques et Michel, avec vos conneries de eh, vous savez c'est quoi une connerie euh, C'est un con qui. <rire> non, mais en fait, <rire> d'un côté la blague elle me fait un peu rire, mais de l'autre côté, c'est lui qui me fait rire. Attends, regarde, Henri. C'est un code qui, euh, là, ton réflexe, c'est toujours d'accuser ton code. Oh, si. la clé, Michel, a été complètement. On dirait, oh, moi, quand j'étais gamin. Le... Là, alors, quand je faisais ça, moi, la prof, elle pétait un câble de ouf. Elle pétait. Donc, elle était franchement énervée, mais énervée. Oh. Parce que moi, en fait, j'étais un gamin. Mais quand j'étais gamin, franchement, j'arrêtais pas. Elle me dit d'arrêter. J'arrêtais pas. Oh, franchement. Quand tu n'écoutes pas et que le prof te demande ce qu'il vient de dire. Oh ben là, t'es euh, dans la merde, J'ai envie de dire un truc. dire quoi, là hein? J'ai ouais. envie de dire un truc. Allez, Michou, c'est toi le boss. Allez, Michou. Allez! Telle boss, tu connais! J'ai rien dit. Elle poursuit. Euh, ben. Bah, ton carnet. Hein? Mais c'est pas moi, bon, c'est lui! Ou alors, t'as du bol et tu dis le bon truc. Miguel, je viens dire quoi là? Hein? Euh, vous avez dit euh, que vous aimez bien manger des pousses de vache? Mouais, t'as de la chance. <rire> Je vais dire quoi là bah, Vous devez le savoir puisque c'est vous qui l'avez dit. À ah, moins que vous avez oublié parce que vous avez l'Alzheimer. Bah ouais, c'est ça. <rire> non mais franchement, moi avoir un culot de répondre au prof comme ça de ouf frère, on Non, je ne peux pas. Donc je disais, c'est pas possible de ouf ouf. Je... Frère, je peux comprendre, mais c'est juste une vidéo, mais est-ce que toi, tu l'as déjà fait dans la vraie vie Oh là, alors là, frère, je me ramasse une note pas possible. Quand ton prof a de l'autorité. Moi, déjà, mon prof, il est même pas quand je le reprends. Mais en plus, le mec, ça peut être pas importe quel prof que j'ai, une prof, un prof, une prof, peu importe des deux cas, je t'ai ne cherchez pas, euh, ce prof là il n'existe pas. Euh, tu viens de dire quoi là Hein Euh, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Quand ton prof n'a pas d'autorité. Quand ton prof n'a pas d'autorité Ah oh, bah là il existe Bon, ouais. euh, vous allez, vous parler, euh, aujourd'hui on va. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, non mais là monsieur, à cause de quoi tu n'en plus parlé là. C'est pas mal, mais ça peut être. Voilà, quand je regarde Michou de nos années et je regarde Michou des années d'avant, je pleure. Quand ton prof, a un nom chelou. Alors là, avoué, on a tous déjà eu un prof qui a un nom hyper chelou. Je suis d'accord. De ouf, je suis d'accord. Le pire, c'est que des fois, le nom, il va bien avec la matière, vous voyez. Prof d'anglais. Hello les enfants. Alors moi c'est Madame Beach et je suis votre prof d'anglais pour toute l'année scolaire. Bah ouais. Parce que Beach, ça veut anglais et quand tu traduis en français, ben bah, ça veut dire euh, prof de sport. <rire> ça. Veut... <rire> ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire... Tu m'expliques Michou, ça veut dire quoi Bonjour, moi ouais, c'est Monsieur Laqueux, prof de sport, sport de quoi, sport de jambes ah, ah, ah, ah, ah. <rire> ah <rire> Michou, Michou, <rire> j'espère que t'as plus de maturité sport du chaud. Dans les fins, bref, on va faire un jeu. Je vous dis le nom du prof, vous devinez la matière, d'accord Bonjour, moi c'est Monsieur Boll, prof de physique chimie, bien sûr. Bonjour les enfants, moi c'est Monsieur Cuisinier et je suis prof du sorgien, évidemment. Troll sur la tête. Oui. Oh, ouais, non, c'est ça, c'est pas. Bon. Quand tu notes, tes devoirs. Bon, oui. donc vous sortez vos agendas et vous notez pour demain, faire l'exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 minutes plus tard. 402, 403, 404. <rire> Attention, pas. <rire> Parce qu'en fait, ces vidéos me font trop penser à moi et mon enfance avec mes profs. Oublie, oh, oublie, oh, oublie. Oh, Pas 405, 406, 407. Une heure plus tard. 3893, 3893. Et même, il en a marre de le dire. 3 jours plus tard. 1 288 722 1 288 723 Monsieur, c'est beaucoup trop. J'ai même plus de place sur mon agenda. Comment ça, c'est beaucoup trop. Vous avez jusqu'à demain pour 1 288 727 exercices. Ça va oh. C'est Comme ça, j'ai veux... envie de répondre une chose à mon professeur s'il si me fait ça. De ouf, la seule chose que je vais lui répondre, c'est Faites-les vous-même. Quand c'est la fin des cours. Quand c'est la fin des cours. Quand c'est la fin des cours. Non, tu te tais, tu te tais, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je suis la Donc, quand. Oh monsieur. Est-ce qu'on prend Wesh mon gars, tranquille, tranquille. Ouais, pas de problème, pas de problème. Vas-y, on capte. Bah, plus alors, vas-y, je te dis quoi. Bon bref les gars, donc comme je disais, désolé pour l'interruption, c'était un pote qui m'appelait et j'ai oublié de changer la sonnerie parce que c'est un nouveau texte, tu vois. Donc je vais faire ça tout de suite, à deux minutes. et reparti. Et cours Et eh ben, tu cours Cours et cours, hein. Ouais, non, ça le fait pas que je Enfin, bref, ouais. j'espère que la vidéo tape. oui, elle m'a plu Voyez, oh n'oubliez pas, petit pouce bleu, abonnez-vous, commentaire.